Chers traders et investisseurs, lundi 23 décembre, bonjour. Alors c'est le calme plat. Le marché est aussi calme que l'eau d'un lac suisse en plein été. Ces marchés restent sur leur plus haut niveau. Et nous ne serions pas étonnés que sauf accident, il en soit ainsi jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a donc pas grand chose à faire et surtout pas de swing trading, toujours dans la continuité de ce que nous vous avons dit précédemment. Quant au day trading, qui est notre activité quotidienne, compte tenu de la très faible volatilité intraday, il faut vraiment être très concentré et viser de petits gains réguliers, comme indiqué sur notre vidéo de mode d'emploi. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est temps-ci, puisque la volatilité a disparu pour le moment. Donc, dans ce contexte, légèrement difficile, mais ça passera, ce matin, nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés d'une médaille et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons un après-midi euh, au moins aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes raids, une très bonne journée et à demain.